De, quoi, de par quoi on commence Dark Maul. Alors Dark Mall, moi je ne peux pas trop en parler parce que je ne l'ai même pas monté. Euh, c'est pas bien, c'est mal. Oh. Euh, et puis euh, Marco, oui. la, Marco l'a monté et peint pour, oui. euh, pour nous. Euh, donc big up, à, big up à Marco, déjà un vrai grand vrai. merci. Ça nous a permis, c'est celui qu'on a joué pendant la partie euh, Let's Play qu'on avait fait ensemble. Ouais. Euh, donc voilà, déjà un, un, un grand bravo sur, euh, sur la peinture. Je crois que c'est avec lui, peut-être qu'il avait fait sa, sa vidéo, non Oui, complètement. Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Dark Molo 160 points mmh. mmh. C'est beaucoup, hein ouais, c'est beaucoup, hein. c'est mmh. beaucoup. En même temps... Euh, il a deux sables lasers, hein. Il a deux sables lasers, mais il a surtout trois petites merdes bien, bien pénibles hein, ouais. Qui, ouais. Qui, agacent, qui agacent le chelon. Tu en, en as un mauvais souvenir, toi ouais, Moi, moi, c'est... Qui rajoute quoi 35 Je suis obligé d'aller aux toilettes la nuit maintenant, toi. Genre, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça m'arrivait pas avant. Genre, en fait, pour ça... pleurer. Ah, ouais. Pourquoi, a... pourquoi tu pas monté Maul On le sait ouais, pourquoi. Non, là, ouais. toi, là, je suis dans mon lit, je fais ah, <rires> <Dark ball> <rires> <rires> un là, debout, redne, là, voilà. Dark Maul me réveille. comme ça, deux bourrées 6 euh, points de vie, 3 euh, en suppression. Euh, ouais, bon voilà, faire gaffe, hein, parce que moi la suppression ça m'a surpris euh, cette semaine. Je me suis fait suppresser euh, mon, mon, mon Anakin Skywalker, c'était pas agréable, tu ouais. vois, sans le coup. Ouais. manqué donc... de présence d'esprit, et, et voilà. Euh, mouvement 2, oui voilà, bon alors effectivement, est-ce que lui, d'accord, il n'a pas de jetpack, tout ça, mais est-ce que lui, il n'aurait pas pu aller un peu plus vite On nous présente des Jedi qui se déplacent super vite dans l'épisode 1, vous vous souvenez, ouais. c'était d'ailleurs une promesse de Lucas. Moi je dis que euh, voilà, il a fallu que les, les Jedi aient au moins la capacité de se... Après on sait que les unités de soldats ne peuvent pas aller à vitesse 3 dans ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. cest impossible, il euh, n'y a aucune unité de soldats qui, qui va à 3. <rire> euh, sinon, sabre laser, euh, donc le double sabre laser, donc là, euh, ben... Euh... Tu joues, tu joues. Attends, je vais te lancer l'été <rire> Oh là là Un lancer à la Warhammer 40K, voilà. Hein, voilà. Je, je pense qu'on peut le dire. Puisque il a 4 euh, rouges et 4 blancs. Quand même, hein, ça, ça, bien ça, bien. ça, ça, ça fait lourdain. Alors pourquoi 4 blancs et 4 rouges Je pense qu'il y a un mmh. bout de sable qui marche mieux que l'autre. Oui, je pense. On va dire que c'est ça. Je vais le dégradé. Okay. Impact 2, perforant 2. Ça, ça découpe. Hein. Là, là, là, ça commence à Là, ça être un, un peu dur. Quand. Ce sont un pool de DMID. Ouais, ouais, ouais, ouais c'est chaud. Le saut en action, bah évidemment. Oui. Euh, je ne vous dis pas hein, ce que ça. La déflexion, vous vous souvenez si à chaque fois qu'il utilise un pion esquive, il va transformer euh, son adresse euh, en défense. Et puis si <rire> en plus ça passe, il vous en renvoie une et il vous détruit un char. Cadeau <rire> Ça arrive Tu te <rire> rappelles Oui, je m'en rappelle Culé. <rire> <rire> <rire> Ça arrive, c'est une chose qui arrive. Plus jamais ce char, il reste statique, <rire> tu vois Pro <rire> Le prochain play, je vous promets le prochain lesplay, le char, il charge comme ça. <rire> char charge comme ça. Pas mon, pas mon sidecar, j'avais pas eu le droit. D'ailleurs ouais. mon side tu te l'es pris dans le. après, oui. en, en dématérialisé. Mais moi c'était gentil et c'était pour jouer. Euh, <rire> immunité perforant, ben évidemment, alors c'est marrant parce que il euh, y a perforant pour, euh, pour quand même pas mal chasser les Jedi, puis au final tous les Jedi ont immunité perforant. Oui. Hein Donc euh, ça sert pas à grand chose. Et puis maîtrise du Juyu. Oui puisque c'est l'art martial que celui-ci euh, usite. Alors là, je vais la lire parce que je ne l'ai pas eu dans les mains très souvent. Tant que vous êtes blessé, vous pouvez effectuer une action supplémentaire pendant votre activation euh, limitée à deux actions, se déplacer. Clairement, la carte, elle est orientée offensive push. C'est-à-dire qu'on y va, on y va. Euh, pas avoir peur de se blesser, donc pas avoir peur d'avancer. On verra qu'il y a d'autres cartes comme ça, notamment euh, chez, les, chez les spécialistes qui vous pousse à, à, à partir en avant et puis, puis à encaisser les dégâts euh, sans crainte en fait et il euh, y a des synergies à faire notamment avec Palmé. Euh, je ne parle pas de lui, hein, je parle des, des spécialistes mais euh, voilà, Dark Maul il est euh, clairement euh, clairement agressif messieurs un ouais, ouais. Ah. Oui. personnage très... Euh... Alors agressif oui et non, c'est un personnage qui tape fort mmh. mais qui est quand même reste fragile hein, mmh. parce qu'on va le voir euh, justement en fait avec sa règle du maître de Julio, mmh. c'est uniquement à un partir du moment où il prend une blessure qu'il gagne sa troisième action mais donc ça signifie qu'il a pris une blessure, mmh. donc grosso modo il tombe à 5 points de vie mmh. euh, Ça au fait lieu de vite six. le saut ouais. mmh. C'est ça, euh, sachant qu'il n'a aucune adrénaline native mmh. Donc il va souvent défendre sur euh, un 4+, donc que sur bouclier. Donc il va lui falloir trouver un moyen d'avoir des esquives. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir un peu parler de certaines cartes d'options qui arrivent avec ces boîtes-là, mm -hmm. qu'on pourra lui, lui ajouter euh, à Dark Maul. Après au niveau du profil, basiquement 6 points de vie c'est un peu ce qui se fait chez tous les Jedi. Mm -hmm. euh, son pool d'attaque est très intéressant. Il a donc la règle qu'ont beaucoup de Jedi Saut 1, mm -hmm. donc de quoi pouvoir gagner une belle mobilité, mm -hmm. surprendre l'adversaire au niveau des placements. La déflexion, ça on connaît. Et puis euh, l'immunité au perforant, comme tu disais, mm -hmm. tous les Jedi le sont. Mm -hmm. Donc Dark Maul, c'est un personnage qui, à mon avis, va demander quand même, on va le voir en plus dans les recettes, mais c'est un personnage qui semble agressif, mais au final, je pense que c'est plus un personnage, grâce, encore une fois, on va avoir ses cartes de commandement, un gameplay plus défensif ou de contre-attaque. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est un personnage qui va attirer l'œil sur la table et puis qui va forcément, forcément angoisser. Que, comment tu vois la chose Il euh, y a une recette qu'on balance tout de suite où on, dit, on, parle, ouais. on parle un petit peu des, des, des trois petites merdes qui l'accompagnent hein. <rire> On va parler peut-être plus en détail des mots-clés, notamment son mot-clé qui est ouais. phare un peu, hein, qui est euh, maître du joyau mm -hmm. et qui, qui va en fait euh, donner un peu le tempo sur tout, tout, le, tout le gameplay du personnage, mm -hmm. en plus des cartes de com. Et puis après, on passera aux recettes parce qu'on va. Eh ben, bah, allez-y donc en gros, maître du Juyo, tout simplement. <coughs> quand on est blessé, on gagne une action gratuite. Mm. Et surtout, il y a une restriction quand même, c'est qu'il ne peut se déplacer, on ne peut pas euh, excéder la faculté de se déplacer de. deux fois. Mm. Donc on ne pourra pas se déplacer trois fois grâce à ça. Mais comme il n'a pas la charge euh, ou euh, implacable, comme certains Jedi, mm. en gros, sa troisième action va venir compenser ça, mais va lui donner encore plus de latitude, puisque la charge, c'est que pour taper au corps à corps, ou implacable pour taper ou tirer. Mm. Lui va tout à fait pouvoir utiliser une action... Pour se donner des esquives, se donner des visées, recover, enfin, trouver d'autres euh, actions qui peuvent être intéressantes pour lui à ces moments-là. Mmh. Donc, ça va, ça va apporter beaucoup, euh, beaucoup de profondeur à son gameplay, en fait. C'est un personnage en mode grenadier volant, je me déplace beaucoup sur la table euh, ouais. grâce à ces capacités-là et je vais en renfort de, de ce qui se passe là où on pourrait éventuellement avoir besoin de moi. Ou c'est plus un personnage que vous allez jouer euh, focus sur un objectif vous. Mmh. Il répond aux deux. C'est-à-dire que c'est un personnage qui peut très bien aller chercher des objectifs, donc, euh, comme on verra dans, dans le de deck, ouais. qui, mmh. qui, a, qui répond très bien à ça, qui est très surprenant en fait avec ses trois actions, parce que c'est difficile à anticiper pour l'adversaire, mmh. euh, et combiné au pouvoir de force qu'on peut lui mettre, là on, risque, on, on va voir encore plus tard, on va rentrer dans des combos avec ses pouvoirs de mmh. la force mmh. qui vont être très mmh. intéressants. Donc un personnage très mobile, effectivement, très surprenant, et, euh, et assez, finalement, peut-être solitaire, par rapport à ses cartes de commandes. Ouais, ouais, ouais, très solitaire. Moi, je me rappelle, le souvenir que j'en ai, c'est que euh, j'en pouvais plus de le voir jouer, quoi. Mmh. C'est-à-dire que quand tu le jouais, quand l'as joué contre moi, je me disais, mais quand est-ce qu'on en finit, quoi Quand est-ce qu'il arrête de d'être activé, quoi C'est vrai qu'il a fou, des activations fou, fou, fou. Qui, sont, qui peuvent être potentiellement être très longues, quoi, si on ça. les combine bien. Ouais. Donc il peut y avoir la potentialité de faire du dégât, de s'occuper <rire> de menaces euh, sur la table là où euh, la C.S.I. Euh, ah, plus une faculté d'être un rouleau compresseur, mmh. euh, d'avancer euh, implacablement mais bon maintenant il y a eu les stabs qui ont apporté un peu de mobilité, on n'avait pas de personnages comme ça, bon il y avait Grivius hein, qui était aussi rapide sur la table, mais mmh, Grivius mmh. dû à son moral avait quand même un problème à gérer les suppressions, que lui euh, parce qu'on verra qu'il pourra s'infiltrer etc, donc mmh, lui il va mmh. pouvoir vraiment aller là où on veut qu'il aille et euh, faire des dégâts sur les points faibles de l'adversaire ou éventuellement soutenir les offensives euh, en apportant le corps à corps, en fait, et la gestion de, de Jedi en face, surtout. Tu parles d'infiltration, on peut peut-être passer aux cartes de commandement, mmh. qui sont quand même assez ouais. gourmands. Mmh. Mmh. Alors, je te laisse faire l'intitulé. Oh, c'est comme tu veux. Non, Allez. On va pas... Allez, on fait la première. C'est parti. Le duel des destins. Donc, il n'activera euh, que Maul, mais ça, c'est classique. Maul gagne un pion, esquive et retrait. Alors, c'est retrait ou retraite Retrait. retrait. C'est la retrait. fameuse technique du retrait. De retrait hein. ouais, euh, tant que Maule est engagé avec une unité ennemie, cette dernière ne peut pas dépenser de pions de visée, d'esquive et euh, en attente et adrénaline. Donc ça fait quand même. On ça peut peut-être rappeler comment ça marche. Retrait. Vas-y. Avant de avant de, de parler de l'immondice qui est la deuxième partie de cette carte. <rire> c'est ça. Vas-y, je t'en prie. Alors, retrait, en fait, c'est tout simplement une règle très forte. Euh, Aujourd'hui, on a Luc Agent qui a cette règle. Mm -hmm. On a euh, Grievous qui peut l'avoir sur sa pipe 1. Mm -hmm. Donc carte on peut l'avoir des fois de manière temporaire ouais. sur une carte de commandement comme c'est le cas-là ou des personnages qui l'ont tout le temps. Donc c'est tout simplement le fait que quand on est engagé avec une seule unité au corps à corps, donc à deux, c'est pas possible, mais si on est engagé qu'une unité, on peut sortir du corps euh... à corps normalement, ouais. se déplacer ouais. tranquillement. Ouais. Donc ça, c'est très très comme fort. Si on n'est et... pas verrouillé. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et c'est très très fort, en fait, sur un personnage comme Maul, parce que, voilà, encore une fois, une fois qu'on est dans les lignes, grâce à cette carte-là, ouais. déjà, il faut rappeler qu'on va gagner un pion esquive. Ouais. Donc, comme tu disais très bien tout à l'heure, le pion esquive qui va nous apporter le blocage et éventuellement mmh. la déflexion, pompe, si jamais on n'était pas au corps à corps. Mais c'est surtout que ce pion esquive arrive au moment de la phase de, de commandement. Mmh. Et en plus, on gagne le retrait. Donc, si on a besoin d'aller ailleurs sur... Euh, la zone d'attaque. Il est vraiment fait pour, pour rayonner sur la table. Là, en fait, Exactement. Bah, il virevolte un Très polyvalent. Exactement. Hein, ouais, ouais. Voilà. Et alors, l'impact phénoménal de cette carte, mmh. c'est que contre lui, il est fortement <rire> voilà, Quand on est embellé, on <rire> oui. ne peut pas dépenser de pions verts. Donc tous les pions verts, attente, esquive, mmh. visée, tout ça. Adrénaline. Donc, mmh. adrénaline. On ne peut rien dépenser face à lui à ce moment là dur. au corps à corps. C'est dur quand même. C'est-à-dire euh, euh, que lui, a une esquive, donc on va pouvoir avoir une meilleure défense. Mais par contre, l'adversaire n'en aura pas. Donc c'est-à-dire qu'en duel de Jedi, à ce moment-là, ou de personnages, il devient extrêmement fort puisque euh, le là, Jedi... Va... Là, il devient, là, il devient compliqué à aborder parce que quand tu joues avec notamment euh, Anakin, quand tu fais le combo Anakin et, et, et Padmé, euh, tu cherches forcément à ce que Padmé nourrisse Anakin Générer du pion vert. Euh, du pion Exactement. vert ouais. euh, que Tu peux même, avec la carte, Partager, reporter, et conserver. Et, ouais. et, et, alors, pour, mmh. et là, pour le coup, tu te retrouves à poil devant. Euh, pour toute une phase du jeu C'est ouais. mmh. la carte quand il est au charbon quoi, c'est la ouais. carte euh, ouais. Je suis dedans, là c'est l'heure de faire le de faire le, le taf, ménage. Voilà, faire le ménage. <rire> ça. Voilà. Et, et, et ça rend le truc extrêmement fort, c'est-à-dire que là en duel réellement de Jedi, mmh. de par son pool de dés, il faut, faut pas oublier que lui pourra viser et taper par exemple, mmh. Euh, mmh. sachant qu'en général souvent, quand il est dans les lignes, il a peut-être perdu un point de vie à l'avance, donc il a déjà trois actions, viser, taper, etc, et ça va lui permettre vraiment d'avoir un impact très très fort. Donc la pipe 1, duel des destins, à sortir au bon moment, elle peut être vraiment euh, il y a, fatale. Il y, a, il y a quelque chose qui est aussi intéressant avec les cartes de com de Maul, comme mm -hmm. tu peux le voir. Mm -hmm. Il y a une deuxième pipe 1. Ah Oui, oui, oui, oui, c'est oui, oui, vrai qu'il y a deux pipe 1 sur, euh, sur Maul, donc deux fois la possibilité de remporter la mise euh, sur le pari euh, du, la du commandement, mm -hmm. au niveau de l'initiative, donc c'est quand même assez intéressant. Euh, lorsque vous constituez, excusez-moi, votre main de commandement, considérez cette carte comme ayant 3 points euh, lumineux. Maul gagne un pion de visée et Chasseur de Jedi, lorsqu'il s'active, il peut subir une blessure. Alors l'intérêt de subir la blessure, hein, on l'a compris. Voilà. Et euh, le Chasseur de Jedi, ça aussi c'est très intéressant. fois de plus, on est sur un, Alors, on est sur un, sur un pari quoi, et, et, et sur une carte qui est très euh, euh, de circonstance. C'est-à-dire que quand je commence à m'approcher de ma cible, je sens qu'à ce tour-là, je vais pouvoir aller poutrer soit, euh, soit Anakin, soit Obi-Wan, je, ouais. je, je sors ça. Exactement. Déjà, donc, on rappelle, c'est une pipe 1, mais comme c'est précisé, elle compte comme une pipe 3 mm -hmm. quand on crée son deck. C'est-à-dire qu'elle, elle est considérée comme pipe 3, mais par contre, quand on la joue, elle, elle aura bien pour bleu, la prise ouais. d'initiative hein. en pipe 1. On gagne Chasseur de Jedi. Donc Chasseur de Jedi, on rappelle, c'est que là, pour ce tour-là, s'il si combat un Jedi, il va transformer ses adrénalines en critiques chose qu'il n'a pas nativement, il n'a pas d'adrénaline sur son profil, et euh, donc il gagne, on choisit ou pas, de prendre ce point de vie. On rappelle euh, une petite règle sur le maître du Giulio, c'est que le point de vie, même s'il est pris courant d'activation, par exemple s'il y a une attente, euh, tu avances dans la zone d'attente de l'adversaire, il te met un point de vie, tout de suite tu déclenches le mmh. fait d'avoir plus d'actions. Ça, ça à prendre en compte et ça peut grandement surprendre l'adversaire de se dire bon, pour l'instant il, il a tous ses points de vie, il a que deux actions, je tire dessus en échange d'une un, attente ou quelque mmh. chose comme ça, ou une mine, ou une X euh, possibilités de prendre du point de vie, et là d'un coup il repasse à deux autres actions, mmh. ça, ça c'est très, très fort. Et on, voilà, aussi. et on gagne le pion visé. Donc on, on comprend bien que cette carte-là, comme ça de prime abord, elle est faite comme tu disais, au moment où tu sais que tu vas pouvoir mmh. aller attaquer mmh. un Jedi, mmh. tu gagnes ton pion visé, tu choisis éventuellement de prendre ton point de vie pour gagner un mouvement supplémentaire mmh, mmh, mmh. ou une attaque en fonction et euh, le duel des destins arrivera potentiellement mmh. après une fois engagé pour gagner son esquive, résister donc à, à l'attaque éventuellement adverse si j'ai pas l'initiative et puis surtout qu'il mmh. pourra pas ni viser ni esquiver à l'attaque d'après bien comboter ces deux cartes-là vont faire qu'il va pouvoir aller faire son Celle-ci porte bien son nom, hein. enfin, c'est quand c'est oui. enfin l'heure, et qu'il oui. va sortir de son spot d'infiltration, sauter par-dessus le mur et aller ouais. recontacter-le. il le... veut croquer, là. Ouais, c'est devenu le cas de, de, de tout ce qui est sorti récemment. Euh, le timing était déjà très important dans la façon dont on jouait ces cartes de commandement, mais alors là, c'est vraiment... Euh, euh, ouais. C'est précis, précis encore. C'est très précis, quoi. Hein. Il faut vraiment, vraiment jouer des choses. On verra avec Anakin Skywalker que c'est à peu près la même chose. Alors. Ce que je trouve avec Anakin de plus intéressant, c'est que ça va le, le, le stuffer de mmh. plus en plus. Ouais. Euh, ouais. Tout dépend de la façon, on, on y reviendra hein, sur Anakin, mais tout dépend de la façon dont vous voulez le mmh. stuffer. Mais il y a quand même une logique ouais. euh, de, de, de, de, de, de un scénario de... De, de, de jeu oh, de voilà. cartes qui, qui peut au début s'imposer, ouais. même si en ça. fonction de la situation ou en fonction de la façon dont vous allez euh, vouloir le jouer, vous pouvez, euh, vous pouvez modifier ça. Ouais. Euh, on regarde celle-ci -il, il, il en, en a, a quand même, même 3 des, des cartes de combat. Et voilà, je fais un un dernier commentaire sur les pipes 1. Ouais. Quand tu crées ta main de commandement. On t'entend pas, vas-y, oui, bah, il est je là. parle, je il suis là. Là, mais il est là. Quand tu crées ta, ta carte de ta, ta main de commandement, tu yeah. peux mettre deux pipes 1. Donc tu peux mettre la pipe 1 duel de destin plus mm. un autre. Mm. Et en fait, tu vas se retrouver avec une carte de commandement avec trois pipes 1. Mm. Les, deux géné les deux normales plus la troisième plus qui est en fait, fait une pipe 1. Mmh. Donc tu sais que pendant la partie, trois fois, tu vas dire « Ok, je fais le pari de prendre l'initiative. Mmh. » Ça, c'est vachement intéressant. Et ça va avec le coup de boost de chaque carte. Donc lui, il ne pourra pas comme Anakin sur la durée, mais par contre, il a des pics de, de, de puissance et il va falloir les poser au bon moment. Et effectivement, ce côté trois prises d'initiative dans, dans tes six tours, ça va être pour justement pouvoir profiter au maximum de cette... Ce petit boost. C'est vrai que si on voit que c'est un personnage qui, qui, qui, qui accélère d'un coup, ouais, il, il, il, il fait il, un ouais, truc, est il, est, il est Il faut bon le moment. garder pour le bon moment. Ce voilà. c'est pas, ouais. pas un personnage facile à jouer. Ouais, on voilà. ouais, ouais, ouais, ouais, l'avait vu. Et alors, cette pile de La menace, la de... menace de... fantôme, donc Maul ne peut pas attaquer, euh, ne peut pas attaquer. les unités ennemies au-delà de portée 2 de Maul ne peuvent pas l'attaquer, Donc là, déjà, c'est une première partie. Mm -hmm. Et la deuxième partie, c'est euh, la divulgation. Étape déployer les unités, Maul gagne infiltration, donc très intéressant pour un personnage comme ça, parce qu'on a vu qu'il pouvait aller se balader sur la table, mais si en plus il peut se déployer un petit peu en avance, c'est le... sympa. Pendant le premier round, Maul et les unités droïdes sont de merde <rire> alliés, ne peuvent pas effectuer des actions carte objectif, défausser cette carte après l'avoir révélée. Donc là, ça c'est une carte vraiment excellente pour Maul, hein, parce que donc déjà c'est une carte qui active Moll et un soldat, ouais. donc euh, c'est toujours bien hein, sur, mmh, un agenda, avec, sur un agent d'avoir des cartes qui peuvent activer autre chose, et euh, donc on a deux façons de la jouer, soit on décide de la divulguer au début de la phase de déploiement, et donc on gagne, comme tu disais, l'infiltration. Mmh. Et qui plus est, Maul va s'infiltrer avec l'unité de, de droïdes puisqu'ils ont... Premier Jedi infiltré du jeu Premier Jedi infiltré voilà, du hein, jeu, même. Donc euh, voilà En vraie infiltration, parce que... Bah, pas, dites, pas de Jedi, parce que ah, dites pas Jedi, si dans les commentaires ils vont nous tuer. Ah oh, d'accord, ok, hein c c c on va rester c là. -dessus. Les gars ils sont Ouais je sais, je sais hein forcément. On mérite en même temps. Un coup j'ai dit Stan Trooper au lieu de clown. <rire> Ouh là, là là là Ça a été la folie. C'est genre... Euh... T'as dit aussi Kylo Rent. <rire> ouais mais je pense que Stan Trooper au lieu de clown, c'était lui là. Oui, là, j'ai dit que c'était un Stormtrooper qui, qui, était, qui était... Pas encore oh, C'était un, oh un visionnaire C'est Tu T'as perdu 30 abonnés. Là-bas, il y a des gens qui sont tombés dans les tables ah. hein, ah. là, là, là, vous en avez déjà tué 30 hein. <rire> Mais alors, ouais, donc si, ouais. Alors par contre, quand elle est déployée en début de partie, donc on gagne l'infiltration, et ce qui est très important aussi à dire, c'est que cette carte est défaussée. Donc on a eu souvent la question, ouais. défaussée, ça veut dire que, au tour 1, Contrairement à la carte par exemple de Dark Vador ou euh, de Padmé ou d'autres personnages qui, ont, qui gagnent l'infiltration, lui, il va, cette carte-là va être complètement grillée, donc on ne la jouera plus et on va quand même pouvoir rejouer une pipe 1 euh, une autre pipe pardon autour 1. Et par conséquent, conséqu cumuler l'effet des deux cartes. fait, voilà. euh, en enfin, filtre... moi j'avais pas compris. Eh oui, c'est taquin, c'est hein. très taquin. Tu l'infiltres et après tu fais ta pipe 1 et paf Allez, bim. C'est fou. Voilà, tout simplement. Parce qu'en fait. C'est cheaté, ça. C'est taquin. C'est assez mais c'est du contour. Mais de plus en plus, ils jouent sur le contournement de leurs propres règles. Ils ont raison. un peu avec les gars. on va faire des règles et maintenant on va faire des cartes qui contournent les règles. Alors, le seul inconvénient, c'est que du coup, on perd deux cartes de commandement pour un tour, quelque part. Donc, il y aura forcément un tour. Si ça va jusqu'à six tours, on devra jouer. Ça va être tendu. On faire. attention. Il ne pas ouais, faut pas le truc non voilà. plus comme un balade. Voilà. S'il y a l'opportunité de le faire, pourquoi pas, on peut l'avoir. Mais voilà, c'est aussi un sacrifice de carte. Parce que cette carte-là, en non divulguée, donc si on décide de, de ne pas infiltrer Maul, est aussi extrêmement puissante puisque Maul, quand on ne la divulgue pas et qu'on la joue, donc c'est une pipe 2, on a dit, qu'il active notre unité. Mm -hmm. Et à partir de ce moment-là, Maul, quand on la joue, ne peut pas être attaqué au-delà de la portée 2. Ouais. Et ça, c'est vraiment très très fort quand il s'agit d'aller prendre un objectif quand on veut avancer rapidement vers l'adversaire sans risquer de prendre de dégâts, ah oui. c'est vraiment, euh, en termes de gameplay, vraiment très très fort de ne pas pouvoir se faire tirer dessus au-delà de la portée 2. Et on rappelle que la portée 2, en général, c'est une portée de charge. Ouais. C'est-à-dire que l'adversaire n'a pas très envie de rentrer dans la portée 2 quand il voit un maul euh, mmh, se balader. Ouais. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire déjà sur ces trois cartes de commandement, qui en font euh, des cartes très intéressantes et avec de gros potentiels. Il est accompagné d'un droïde-sonde. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça De trois droïdes-sondes. De trois droïdes-sondes. Droïdes Une unité de droïdes sonde. <rire> ah, carré Ah non, mais... Faut pas déconner. Parce que, que, que là, tu tu trois, tuer, tuer des gens. Ah bah moi, je me souviens qu'il y en avait trois. <rire> <rire> <rire> ça a été long, si euh, <rire> tu veux. Moi, Dark Maul, si tu veux, maintenant, je le... C'est bien ça, d'ailleurs. Quand vous prenez un, un, un, un perso dans la tronche, euh, on s'y intéresse aussi de suite plus. Euh, 35, donc un point de vie et un point de suppression, on se dit ouf, facile. Hein si, en va. fait, bon, alors quand même, là, ça m'avait bien fait du mal. C'est l'adré en attaque et en défense. Et en défense. <rire> non, mais j'étais démonté moi. <rire> <rire> quand il m'a dit en plus, je te fais est de l'adré. La dis, non, non, <rire> si. Facile, hein. si, si, si, euh, Donc ça attaque pas euh, bah, bah, bah, bah, bah, méchamment, hein, de, de blanc à 1-2. X3, ouais, euh, et puis avec Suppressif, oui. voilà, et puis oui. en plus ça transforme la, la, la Drée en attaque. Oui, voilà, vous en êtes bien. Surveillance 3, donc ça c'est le truc qui a été, euh, qui a été long, quand ouais. même. C'est vrai que ça a été long cette histoire. Hum. Voilà. Ah, donc c'est une action, et on choisit une unité ennemie à portée un 3 en ligne de vue, et, et elle gagne un pion hum. de surveillance, j'en fais encore des cauchemars, je me suis retrouvé, vous l'avez vu la partie Tribune. Je me suis retrouvé Tribune avec de... un char... De... Voilà. Qui me tirait dessus et même quand il avait des résultats, il les relançait. <rire> c'est genre des permanence, la pression. Je... Ah, par contre, euh, j'en ai fait des cauchemars, mais maintenant il y a plein de choses que je sais sur ton char. Si tu veux, bah oui, hein c'est comme ça. On euh... est ce qui est intéressant. On en reparlera. Comme ça on, on, on en reparlera. Donc, détachement maul, donc ça ne peut être joué qu'avec maul. On voilà. est bien d'accord. Exactement. Et Maul ne peut être joué qu'avec eux. Non, il n'a pas besoin d'eux. Non. non, il n'a pas besoin d'eux. Mais eux, eux ont forcément besoin de besoin lui. Besoin de lui. Euh, sustentation. Mmh. Ça c'est Aérienne 1. Donc, comme ça, ça traverse le ça champ Ça passe de partout. Sans encombre. Ça. Et puis alors, le truc qui énerve un petit peu au début, c'est l'incognito. Mmh. Ah, ah, c'est ça, ça c'est un peu le truc. Tu ne peux pas tirer dessus jusqu'à ce que c'est porté 1, hein, c'est ça hein Ouais, porté faut rentrer à pour rentrer euh, à portée pouvoir, un pour pouvoir, euh, pour pouvoir tirer dessus. En bon on est d'accord. Mmh. je te la laisse. Elle est belle. Donc, alors, déjà, ce qu'on peut en dire, c'est que là, on est sur une unité d'élite. Mmh. Euh, pour 35 points, donc déjà, Allez. tout de suite. L'unité la moins chère du jeu Quasiment. Hein. <rire> c'est voilà. ce et course, course de à l'activation. Et du coup, une unité qui a vraiment un potentiel très intéressant parce que donc, détachement de maul, elle s'infiltre avec maul, ou pas, mais en tout cas elle restera dans le giron de maul. Ouais. Euh, la surveillance 3, donc on rappelle rapidement la règle de surveillance, donc on va pouvoir poser des tokens de surveillance, mmh. que, que tu peux nous montrer après euh, Toto, et ces tokens là, ce sera donc une relance 2 dés, <rire> par, euh, une relance par, euh, par pion, par pour relancer un dés, ouais. mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est toute l'armée qui peut s'en servir. Mmh. C'est pas comme un pion visé qui peut être perdu si on en a pas besoin, si on a fait un bon mmh. résultat, là, ça a bien fonctionné avec cette unité-là. Bon, bah je les garde pour une autre unité derrière. Ça combatte un petit peu avec Maul parce qu'ils peuvent très bien aller charger depuis mon observation euh, une unité que Mole va charger, donc voilà. pour fiabiliser encore plus ses dés. Notamment les dés blancs. Voilà. Ouais. Et surtout, le fait qu'ils soient incognito. Donc on rappelle, il y a trois moyens de perdre incognito soit on défend contre une attaque. Pour, pour pouvoir les attaquer, il faut être à portée 1. 1 ouais. Ou alors, il faut qu'ils utilisent un, un, une carte d'objectif. C'est-à-dire qu'ils utilisent une action. Une de action carte d'objectif, ouais. Comme ramasser une caisse, mmh, mmh. comme aller saboter un ah. drapeau. C'est que dans ce cas-là, où ils perdent l'incognito et du coup qu'ils deviennent ciblables. Mmh. Mais sinon, le fait de faire la surveillance est une action et non pas une attaque. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester incognito et balancer à tous les tours des surveillances à portée 3. Et ils balancent à portée 3, c'est vraiment voilà. très long. Et, et euh, en plus, sur la table, on a forcément autre chose à faire que de s'en occuper. Mmh, mais moi, ça. si je peux vous donner un conseil, bah, sacrifiez euh, une troupe légère, mais. Euh... Il est encore traumatisé. <rire> ah ouais, non, non, mais. Ce pauvre Pierrot. <rire> ah ouais, non, mais. Il faut, <rire> les, il faut les tanker direct, quoi. Mmh. Parce que. Non, mais c'est un cauchemar. C'est mmh. un cauchemar. En plus, dans les spécialistes, on le verra. Euh, y il y en a un, il y en a en plus, il y en a plus, ça fait Vous quatre. savez quoi jouer contre Pierrot hein. Ça fait quatre Compos, euh, On, full qu Il tombe. y a une autre faction qui l'a ça, l'observation pour l'instant Bientôt Pas encore Oui, non pas encore, pas encore. Mais pas encore, bon, bientôt, voilà Bientôt deux autres factions Tout... Non, moi je, je crie au scandale, mais je, te vous, Et... vous, laisse, je vous laisse finir Non, c'est vraiment très très fort, donc en plus ce petit tir, m'a apporté deux d'opportunités, ils peuvent quand même mmh. balancer, comme on a vu, euh, une capacité de sidé blanc euh, suppressif, donc ouais. c'est pas négligé, ouais. avec les adrénalines, voilà, qui marchent au corps à corps, et d'ailleurs c'est une des seules unités hein, actuellement chez la CSI qui a les deux adrénalines d'attaque et, de et de défense nativement, nativement ouais. voilà. et c'est aussi ce qui est très très intéressant avec les, les droïdes, donc grâce à leur incognito, grâce à leur mobilité et grâce à sustentation de pouvoir se balader sur la table, le fait qu'ils soient infiltrés euh, avec Maul, c'est une unité qui peut très bien aller Choper des objectifs, contester des, ob mmh. des objectifs et. Euh, choper une et, caisse. Et, voilà, euh... très, très peu cher. Ouais. Moi, je suis, pour peu de points. Je moi, point. je suis pas d'accord avec ça. Ça devrait <rire> pas pouvoir prendre un objectif. <rire> non, mais. C est, c est, Faut alors, les foutre à la cheminée. Ah, non, non, non, on, mais sérieusement, on ça devrait pas pouvoir prendre un objectif. On a la restriction quand même autour 1. Avec la pipe 2, on ne peut pas prendre objectif, ouais. sinon ce serait trop Ouh, fort. Il pas de l air. L air. Après, ils peuvent. C'est sûr qu'on est, parmi les, enfin, on est même l'unité la moins chère du jeu. Et quand tu as une partie où tu dois, entre guillemets, sacrifier des unités pour effectuer des actions comme prendre une caisse, ouais. saboter un vaporisateur, euh, elle s'y prête ne... parfaitement. Voilà, elle s'y prête parfaitement car elle vaut très peu cher. Et ça veut dire que tout le reste de ton armée va pouvoir se focus sur euh, l'attrition ou sur euh, mmh, mmh. le reste des le reste des, des missions quoi mmh. de la mission quoi ou alors il aurait fallu qu'elle se déplace à 1, tu vois par exemple enfin je sais pas je trouve rien de mauvais dans cette dans, dans c'est pas que bah, je suis content je dis hein, donc je euh, vais mmh. pouvoir les jouer <rire> aussi hein. Elle te prend mais, slot de mais non mais je trouve qu'on est on est vraiment en train de gaver le, la la la CSI et, euh, et oui. euh, là, ils euh, sont enfin, gâtés dernièrement. Ouais. Alors oui, comme disait David, quand même, il y a juste un point négatif, si c'en est un, c'est que ça prend un des trois slots d'élite. Voilà. C'est ouais. le seul point, on va dire... Euh, ouais, au niveau du building voilà. d'armée quoi. C est... C est ça ça, ça en décale un juste un peu, sur ouais. ça. On ouais. va perdre des, des... éventuellement, pour l'instant, de toute façon d'élite, on n'a que les BX. Ouais. Donc on va perdre une, une unité de BX potentiellement. Voilà. C'est pas forcément actuellement très grave. On verra avec les élites qui arriveront par Mais la suite. Ouais, plus les plus, BX... Ouais. Euh... Plus à Ah, oh, quand même. <rire> Alors, il fallait qu'ils se vengent d'une façon ou d'une autre. Hein, non, mais Toto, il avait des DX avec des armures en titane. Oui. Ouais. Donc voilà. Je fais un, un mini point très rapide sur les cartes qui vont, ouais. euh, les nouvelles cartes qui vont avec. C'est ouais. pas le plus important. Et ça, ouais. Elles seront pas forcément dans les recettes. Ouais. Mais elles sont quand même plutôt sympas. Ouais. On a une première carte d'entraînement qui a usage unique, mmh. qui s'appelle saisir l'opportunité mmh. et qui vous permet une fois dans la partie, donc à usage unique, d'avoir un ordre mmh. pendant la phase d'ordre. Mmh. Donc on a on a on a une carte comme ça qui est euh, qui est, euh, un peu près similaire. à euh, haute qualité. Et haute, qualité ouais. haute qualité, mais elle vaut 10, Elle vaut oui. Alors que là, celle-là, elle ne vaut que 5 de que mémoire 5. et euh, bah du coup, elle ne concerne que euh, le commandement. Que la personne à qui tu l'as donnée. Alors, alors c'est les personnages. Mais par contre, c'est ouais. un commandant ou un agent. Voilà, ouais. c'est ça. Que les personnages. Hey mais, mais on Et a, elle a une euh, utilisation bon. unique, donc voilà. elle ne peut pas se redresser. Elle, elle, elle a une utilisation unique, mais elle vaut, elle vaut ouais. ça. Bah, on avait la même dans l'extension de ressources décisives, là, hum. avec dans le scénario, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle en euh, français. Euh, largage de ravitaillement. Largage de ravitaillement, on ouais. avait une carte Holoprojecteur qui, exact, qui, qui avait permet d'activer une ligne de manière unique. On en parle de A7, hein, mais c'est plus beaucoup. On était tous en... Oh, quand est ah, dans les fois, fois, on, on est dedans. On est en plein dedans. On en reparle une prochaine fois, parce que c'est un sujet, mais... <rire> est euh, ensuite on as a... vu, je mis ton on petit pour propre. Il voilà. est très très beau. Ensuite, on a deux cartes qui sont arrivées avec, qui sont Posture Offensive et Posture Défensive. Mm -hmm. Ce sont des cartes Force, mm. donc ils peuvent être utilisées uniquement par des utilisateurs de la Force, mm. et qui vous permettent, au début de la phase d'activation, de choisir si on veut se mettre en Posture Offensive ou Défensive. Ouais. L'Offensive, c'est quand tu fais l'action visée, tu gagnes mm. deux pions visés, mm. et quand tu fais l'action Esquive, tu prends deux pions Esquive. Mm. Donc c'est sympa quand tu as trois actions, c est c est ça. Ouais, ou quand voilà. tu partages tes tokens, ou que tu partages tes tokens. Le oui, est design n'est pas mal du fait que tu choisisses un côté ou l'autre. Ou autre. quand t'as un placable, ou quand t'as un placard. bon après il y a plein de, oh, ouais c'est sûr. Alors, est... La contrepartie par contre, c'est juste que si on décide de prendre deux visées, on ne pourra pas esquiver Vise, et, ski, oui, et vice versa. Ouais. C'est contre... intéressant ouais. je trouve la façon dont c'est designé okay. euh, euh, cette carte là. Euh... Et puis on a la barrière de force qui est faite pour euh, pour Obi-Wan Kenobi quand il a entouré tous ses amis clones. Attention, barrière de force, c'est une carte qui vous permet, quand on l'active, hmm. d'esquiver sur une unité apportée, à... mais pas sur soi-même. Hmm. Attention, hmm. pas sur soi-même, sur une unité apportée une, deux touches ou un critique ou un critique. Ouais, voilà. voilà. Donc une carte très défensive de soutien. Voilà. Ouais. Donc ça n'aurait pas sauvé ton but Pour un Jedi de support. Ouais. Ça seul. <rire> mais Luc l'avait hein, pour ses potes, mm -hmm. c'est dommage, mm -hmm. c'est un grand, un grand généreux, merci Pierre, <rire> que ça tape sous la ceinture Non, Non mais c'est parce que voilà, il voilà, y a un moment il faut en parler Bon on est là pour manger, moi je vous propose d'attaquer les recettes Allez, mettez feu, yes euh, Un premier, euh, tu en as déjà un petit peu parlé, mais revenir sur dans quel, euh, comment on joue les cartes de table On n'a pas mots. parlé des montages, ah mais ça on en parlera des montages ah, ouais, <rire> parce que là pour l'instant c'est Maul. D'accord, oui. ok. Ouais. On en parlera après. Sûr, on en parlera est que Est-ce que tu peux nous parler on un va peu en parler. de ta vision de comme, dans quel ordre il faut jouer les cartes Quels sont leurs rôles ouais. tactiques aussi Alors en fait, je pense qu'on va, on va aborder les deux pipes 1 de Maul. Donc comme on mm -hmm. disait, Enfin et Duel des Destins. On a un petit peu dit tout à l'heure euh, le, leur utilité. Maintenant, l'idée c'est de savoir plutôt quand est-ce qu'on va pouvoir jouer ces cartes-là. Donc, on a vu que enfin c'est une carte qui va nous permettre de gagner notre troisième action si on n'a pas déjà souffert de points de vie euh, pendant, pendant la partie. Euh, pour gagner notre troisième action, donc surprendre l'adversaire. Donc, c'est vraiment une carte qui va se jouer, à mon sens, euh, quand on va chercher une cible euh, pour justement gagner cette visée, fiabiliser l'attaque et éventuellement avoir la possibilité de prendre son troisième point de vie. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Donc, si on a déjà subi des points de vie ou si on sait que ça va être un peu chaud d'aller dans la zone, on, on, va, on va faire attention puisque euh, le fait de gagner la troisième attaque va être très bien comboté avec les pouvoirs de force avec Maul parce que, juste une parenthèse sur les pouvoirs de force qui vont très bien maintenant par expérience je pense avec Maul, c'est déjà le force push ouais. qui va permettre donc de faire bouger une unité. Et euh, le Force Shock, donc euh, le, je ne sais plus comment dire en français les Strangulation de la force. Strangulation de la force. Mmh. Euh, donc si vous voulez, la pousser. combinaison de ces deux-là vont faire qu'avec cette carte-là, on peut tout à fait bouger deux fois, faire apporter, rapprocher grâce à Force Push une unité au corps à corps, la taper, et en plus, si jamais les dégâts ne suffisent pas, euh, utiliser Strangulation de la force pour tuer notre figurine, ou par exemple si on rentre dans une ligne de clone, pourquoi pas tuer une Z6 à euh, portée à côté. Mmh directement parce qu'on rappelle qu'on choisit la figurine qu'on tue ouais, tant, tant qu'elle est apportée et on peut noter aussi que par rapport à l'utilisation de la poussée de la force pour un Jedi il n'y a aucun autre, bon un site en l'occurrence un utilisateur de la force, il n'y a aucun autre utilisateur de la force qui peut effectuer deux dépla de déplacements effectuer sa poussée de la force et attaquer mm -hmm. puisque les autres Jedi des, des, des, euh, bénéficient euh, des mots clés euh, charge, charge hein, voilà ou implacable ou, ou implacable exactement donc ils, quand ils font le force push après leurs deux mouvements ils peuvent pas taper ouais. puisque c'est déclenché faut, voilà. par euh, l'action de mouvement euh, l'attaque quand, voilà. quand on fait une attaque de charge il faut bouger donc, et tout de ouais. suite après taper donc on peut pas bouger ouais. Faire un force push et ensuite taper... Donc lui ça lui, lui donne une, <coughs> une utilisation effective, euh, voilà. euh, une portée effective euh, d'attaque au corps à corps plus grande que tous les autres utilisateurs de la force actuellement. dans le Voilà, jeu. exactement. Et en voilà. plus de ça, donc, quand, quand on a, quand, avec cette troisième action, pour les tours d'après, il n'a il pas à mettre de, de la force pour pouvoir redresser ses cartes, mais par contre, lui, il va pouvoir avoir des actions de recover gratuite, enfin gratuite ce sera une troisième action, ouais. pour pouvoir recover, redresser ses pouvoirs de la force sans resservir derrière et toujours avoir encore deux actions quand même. Mmh, exactement. Donc ça c'est pour cette carte là, et euh, le duel des destins, donc on en a parlé tout à l'heure, mmh. qui à mon sens c'est une carte une fois qu'on est dans les lignes, ouais. de pouvoir gagner tout de suite cette esquive qui va être ouais. très importante, et donc le retrait comme on a vu, de le pouvoir retrait, se, ouais. aller chercher ouais. euh, un chef un, un, par exemple chez les clones typiquement un Rex, ou, ou aller chercher un, un, un, un commandant, voilà. ouais. ou une unité qui a l'air très intéressante. Et du coup, bah, cette carte-là, on, on gagne vraiment un, un pouvoir destructeur au corps à corps. Ouais. Donc, je verrai plus le duel des destins quand en on est dans contre. les lignes, c'est ça Quand Et il est au charbon. Quand il est au voilà. charbon, on va dire. Et celle-là, euh, pour vraiment euh, guetter voilà, le moment, sortir de son embuscade. Euh, ouais. Sort, ouais. La 2, de c'est assez évident, je pense que c'est voilà, on ouais. l'infiltre en début de partie, donc on la joue souvent en premier pour se positionner quand on se rend compte qu'on a une opportunité mmh. ou alors euh, voilà, quand on veut le... Bah, C'est très bien aussi, ouais. de, de, de pas. on est très tenté hein, sur l'infiltration sur l'A2 ouais. la mais il ne faut pas oublier qu'il y a des scénarios ou des missions où parfois on n'a pas besoin de s'infiltrer ou alors s'infiltrer serait trop dangereux ouais, parce ça, que par exemple, ouais. une chose que n'aiment pas les porteurs de force en général ce sont les gros tanks type mmh. AAT avec véloci euh, qui a haute vélocité par exemple mmh. tout ce qui leur, leur, leur, leur empêche d'utiliser leur esquive bah, du coup parfois il vaut mieux garder son molle tranquillement dans sa zone à la maison démarrer et utiliser euh, cette pipe 2 au bon moment pour s'immuniser complètement contre les attaques ouais. au delà de la porte. Moi je, moi je vois un peu l'utilisation non infiltrée comme une sorte de semi infiltration où tu vas pouvoir avancer sur le terrain euh, dès le début de la partie sans prendre de risques mmh. donc aller chercher ta position en étant sûr que tu vas pas recevoir de tir donc euh, et un peu euh, retrouver un équivalent de l'infiltration mais euh, mmh. en plus sécurisé quoi mmh. voilà. Et pour finir, euh, après, donc voilà, ça c'était la première recette par rapport à ça, la première... On se fait une petite mise en situation peut-être Oui, il, ouais, ouais, ouais, ouais. peu, il faut, il faut illustrer un peu. Ouais. On, on, on va vous montrer un peu la mécanique de, des, des deux pipes 1 à la suite, hein, par exemple. Ouais. Euh, on peut imaginer par exemple... On peut imaginer un mole Ils sont beaux en rouge comme ça, c'est qui qui Ils les, sont les a fait en rouge comme ça Eh bien c'est moi avec la fameuse technique Pierrot je m'en bats les couilles. On, on s'en bat les couilles. Voilà. <rire> <rire> oh non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Voilà. je, je prends as mon acheté aéro, un aéro, voilà. Je se couche en noir, je se couche en blanc. Voilà. Je prends un stylo 0,05 mm. <rire> ah ouais, t'as vraiment suivi tous les conseils. Ah, ouais, oui. ah ouais, la euh, technique, euh, on s'en bat les couilles. Je peins vrai. les visières, les jambières. Voilà. Et après, je mets mon rouge. Je mets mon lavis noir très dilué. Et, et j'ai une armée clone peinte en 20 Et, voilà. et, et, et, et d'ici, ils sont propres. Voilà. Ouais. Et d'ici, ils sont propres. Ça, cas. <rire> alors, on est donc euh, sur un maul. Il y a maul lorsque le porteur du ballon est debout au contact d'un adversaire et qu'au moins un de ses partenaires vient se lier à lui. Les joueurs alors liés avancent en protégeant le ballon. Le maul se termine quand le porteur du ballon s'en extrait ou comme ici, lorsque le demi de mêlée sort le ballon, le ballon pour lancer le jeu ou taper au pied. Ouais, ici. On est, sur, on, est, on est sur un môle d'Irlandais. Ah, bah oui. hein, Et hein hein là, le môle sonne et roule. Euh. Non, parce que c'est la destination, hein, je suis un très... Euh, voilà. <rire> <Mais>, bah, <rire> c'est impossible. Vas-y. On <rire> voit, euh, on prend sa réglette de portée. Voilà. Je prends rouge. ma réglette de portée. Pourquoi elle est rouge Rouge, bah, j'aime le bah, rouge. Bah, parce que moi euh, voilà. les Pourquoi gros, elle est aussi jaune et bleue on, on, et on en parlera. Hein. On ouais, en parle. Donc, voilà. je, je veux utiliser mon force push ou mon force shock. C'est une triangulation de la du force. Du Pousser de la force. Je ah, oui, oui, oui. <rire> speak English bah, Depuis que je joue à l'invadeur. <rire> bon, je vois que je suis à portée de l'unité qui est là. Donc je vais commencer par lui faire un petit force push. Donc je vais approcher cette unité-là. Comme ceci. Donc non, elle vient coller avec moi. Il Donc, les voit va, voir, ces idiots oh, se faire. Tu vois. Elle euh, a une petite caisse, hein. Ouais, Donc, ouais. La caisse ça m'intéresse. Bon hé, hey. voilà. Ah tu pars du principe qu'ils avaient oui. un objectif. sur un objectif, oui. ouais. Elle, et, elle puis, a un objectif. et puis on rappelle que c'est celui qui fait pousser de la force qui, qui va choisir toutes les figurines voilà. de l'adversaire. Et oui, qui et la, et la caisse Et la caisse tout. Voilà. Donc il va pouvoir positionner la caisse euh, molle au contact de son socle. D'accord. Donc voilà. Alors c'est un premier cas, hein, tu vois, bon donc après je vais venir les mecs au contact autour. Ça c'est... Là je suis content, tu vois, bon j'ai les, les petits mecs qui sont là, plus le mec qui joue avec son easy hop là. <rire> Je suis là, j'ai la caisse qui est à contact avec mon socle. Il est insupportable. Je vais faire par exemple un fort choc, donc je vais tuer Crac. cette figurine là. J'ai tu... tué le chef d'unité, qu'est-ce qui se passe Il va lâcher la caisse. Ah Donc le, le mec va alors... Leur... Poire Poire Poire <rire> Donc euh, le, le, le chef d'unité, je le remplace par une autre figurine. Sauf qu'il se trouve que la caisse, elle est vide. Disponible. Droit de tuer le chef d'unité. Oui, ah non, oui, mais... oui, monsieur. Mais il est pas censé, est oui, pas censé être les derniers mourir. Oui, si, mais, mais après, non. Il va ailleurs, hein, il se il balade, quoi. Il, il se balade. Il, il est remplacé. Par contre, il lâche la caisse. Il lâche euh, son butin. Oh, ah, bon. vous êtes vraiment J'ai ah, ah, vrai, une ah, caisse qui est toute seule. Et pour le moment, j'ai fait aucune action. j'ai fait un force push. J'ai fait une poussée de la force. et J'ai fait une strangulation de la force. Pour le moment, ça me coûte zéro. C'est gratuit. action Maintenant, je vais prendre ma première action, qui va être de prendre la caisse. Pas sympa. Mmh. Première action. Deuxième action, avec ma carte de 1. Je ne suis pas en en engagé. Voilà. J'en ai rien à voir, je ne <rire> suis pas engagé ici. Voilà. Donc je vais me ouais. saisir et nous, le petit déplacement. de ma vous. Ça voilà. Tu peux, tu peux le placer ici. Je là, vais venir le mettre là-bas. On va le déplacer. Hop. hop, je fais mon petit mouvement, je me barre. Viens la coca. Et ah. je fais un deuxième petit mouvement. Ah, et puis sans là, là oublier. la caisse, il, est... il pleure. Sans voilà. oublier la caisse. Et là, et hop, et regarde. Hop, tu me vois, tu ne me vois plus. Tu vois. En fait, Darkmo, il faut savoir, c'est le pro du chavite. Il est vraiment très puissant. ça. <rire> <rire> voilà. Et là, les gars... Et, et la caisse était là, au Tour début. Tour de magie. La caisse Alors, fais gaffe, hein, parce qu'à ce qui paraît, on arrive à voir les personnages à travers des bâtiments détruits. C'est vrai. C'est arrivé à certains. Ça peut arriver. En effet, euh, ça peut... Et c'est quand... arrivé. Oh non, on parle des silhouettes ou Ah non, c'est pas le sujet. Non, non, non, non, Parce que là, là, là il y a un sabre qui dépasse. Là, on s'en mais... sert fait encore des silhouettes ou pas Non, ça n'existe pas. Ah, ça n'existe plus Non, c'est les genre qui se voit de la face. Bien sûr que ça existe et c'est devenu s'intégrer dans les règles. Voilà. Ouais, ouais, bon. bon. C'est dans les règles. C'est écrit noir sur blanc. Ça n'existe pas. Donc, mmh, voilà mmh. un petit exemple de l'utilisation d'une carte de commandement de Maul plus du vol d'objectifs. Ah ouais, Ça monde. ça s'applique. sur otages ça s'applique sur d'autres missions du jeu. Voilà. ça marche très très bien aussi euh, pour aller prendre par exemple une caisse centrale euh, avec les trois actions je suis caché, je sors je prends la caisse et, et je, je repars, repars. Voilà. Voilà. voilà, alors que personne caractériser. ne peut faire ça voilà. ça <rire> la troisième action est vraiment, a vraiment du potentiel hein, sur en votre... termes d'objectif c'est extrêmement fort mmh. surtout quand on le combine avec la poussée de la force la strangulation mmh, de la force mmh, qui mmh, sont mmh. déjà des pouvoirs de la force qui permettent de vraiment impacter euh, la partie euh, stratégique euh, des objectifs. Voilà. On est bien d'accord que on est obligé de tuer le porteur de caisse pour la récupérer. Ouais, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Le chef une fois qu'il est mort, mmh. il revient forcément. Dans oui oui. Parce qu'on les... objectifs. Alors ce genre de tour de passe passe, faut se rappeler qu'on peut perdre des amis. Hein en, en, <rire> en, voilà. en partie, euh, en partie euh, <rire> amicale, voilà. Ouais, C'est genre. Euh, ouais. Voilà, on va pas être dans les, dans les petits papiers après. Après, ouais. les, après, tu sais que ton adversaire va regarder le Sarbac. <rire> on va vous parler d'une autre recette là ouais donc très intéressante aussi ouais. euh, c'est tout simplement que si on re regarde bien donc, la carte pour des droïdes euh, site, euh, donc propres de, de Maul, on voit qu'ils ont un slot de, de communication mm -hmm. et ça le slot de communication n'est pas là par hasard puisque si on choisit de mettre l'option comme relais relais donc, de communication j'imagine c'est ça euh, qui permet en fait lorsqu'une unité reçoit un ordre de pouvoir la redonner à une autre unité à porter un 2 euh, et que les droïdes sondes sont des soldats droïdes très Exactement. important dans leur, dans leur intitulé mm -hmm. donc ils vont pouvoir bénéficier des cascades d'ordre de B1 et tôt, donc ils ils de la chaîne un truc de dingue voilà <rire> et là il, entre, il va vous montrer justement à quel point cette technique est intéressante pour activer Maul gratuitement entre guillemets voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on va jouer, la, la, la ouais. va jouer une carte Allez. qui n'active hey, pas, certaines gens réalisent. Hey. La distance. C'est voilà. fait, tu me lèves. <rire> okay. Est-ce que tu peux rappeler les conditions dans lesquelles ça marche avec les cartes d'amélioration qui doivent être sur les sondes ouais, C'est le, ouais, le, ce le relais de communication. Ouais. Et, et le coup, mot clé pas, ou pas Et le mot clé, soldat -droid, évidemment, qui est propre aux sondes. Donc, si vous voulez à ce tour-là, par exemple, un tour où on décide de ne pas jouer une carte de mole. Le... Souvent, on va pas... Elle est parlera... pas bleu blanc rouge pour bleu blanc rouge, hein. non, non, non. Non. <rire> non, Allez. Il y a une autre oui. explication. Donc, on va prendre... On va on donner, on on va va donner voilà. un ordre. Ça commence ici. Ça commence Trac. de ce côté-là. On ça va, va ça donner un ici. ordre au B1. Donc les B1, ici, vont recevoir un ordre. Ouais. D'accord. Okay. Peu importe la pipe, peu importe le... Ces b je vais les rapprocher un peu, ils sont tous à porter un de leur chef d'unité qui est là. Ils ouais. sont en cohésion. J'ai mis en cohésion avec un mec devant. On rappelle, la cohésion, elle se fait avec cette petite réglette. D'accord Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que... Je te laisse peut-être... Oui, en gros, c'est tout simplement que le, la coordination des, des droïdes leur de permet droïdes. de répercuter un oui, arbre bien sûr, ouais. à portée 1, ah, je un. ah, un. ah, un. ah, un. un, pas une. Mais juste, on précise souvent, parce que la question est posée, portée 1, c'est bien de figurine à figurine, et non ah, pas ah, de chef ah, d'unité ah, ouais, à figurine. Ah, ah, ah, donc c'est très facile, en fait, comme elle est en train de le montrer là, la avec distance la avec la cohésion, d'aller chercher. Donc là, ah, les droïdes-sondes sont eux-mêmes en cohésion. On considère que le chef d'unité est là. On voit la cohésion encore ici, qui fonctionne. Il y a la cohésion là, et il y a aussi la cohésion là. Voilà. Et donc, donc la coordination de lard, sur les aux, sur les droïdes sondes, sonde et du droïde sonde le plus éloigné, il grâce peut utiliser à l'équipement comme relais, comme relais, à portée il va pouvoir transformer l'ordre à Monsieur Maul, à portée deux. Donc voilà, si je prends mes réglettes de mesure, Maul qui est là, donc on n'auras pas assez là des règlettes de mesure. Mais genre, non mais je, je, je il a l'autre bout de la table quoi. J'ai hein, ouais, ouais. donc mon druide qui est la plus là. loin de la cible voilà. de, de la cible initiale qui est là. Et je, voilà. suis, je suis capable de donner un ordre voilà. à portée quasiment 6. Voilà. Rappelons aussi que l'ordre... Euh, on va pas parler du T-Série tout de suite. Hein, mais l'ordre qui peut être reçu par ces B1 peut être donné à une portée de commandement de 3. Voilà. Tu rajoutes ici euh, voilà, un commandeur euh, à 3 de distance de l'unité de B1. Donc on, voilà. a plus, on, a, on a plusieurs façons de donner un ordre à moule. Soit tu joues une de ces cartes pour qu'il ait un ordre. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est trop facile. C'est Mais tu peux aussi te dire... Du oh panache, du panache wow. Il a porté 6 oh, oh, Easy <rire> Easy, les gars pas Easy Il a besoin je vais, Attends. je vais sortir Standing Orders sachant Facile que, Sachant que, en Et je vais donner un ordre à mole Tu regardes un tu t'as rarement envie d'être à, à moins que porté 2 de lui mm, mm. Donc ça veut dire que t'as porté 9, hein voilà. T'as ouais, ouais. porté ouais. 8 d'un mec Ça, ça fait la taille d'une table voilà, hein. ça. Ça. Bon, voilà, c'est pour vous montrer un peu sur un cas d'école, jusqu'à quelle distance, avec ce, cette petite petit, recette... Ce petit relais de com', ouais, ouais okay. voilà. Bon, on a pas mal parlé de Maul, qu'est-ce que t'en penses, toi David, de ce petit personnage euh, Je l'aime bien, d'une part parce que j'aime bien le personnage en tant que tel, j'aime bien sa gueule et, euh, et ses sabres. Et puis, euh, en termes de jeu, euh, je le trouve fin, fort, mais à ne pas mettre entre tout, toutes les mains parce que relativement fragile, par rapport au, à, à beaucoup d'autres porteurs de sabre, euh, je l'ai joué peut-être 3-4 fois. Donc je n'ai pas non plus une, une expérience folle dessus. Euh, je l'ai pas mal affronté. C'est euh, ce que j'allais te poser comme question. Ouais, ouais, il, ouais. Est, il est dans l'Invader on le, on le croise On, en a, ouais. on en a vu. On en a Il est dans votre Invader On en verra. Non, moi je ne l'ai pas joué en match. Peut-être que toi tu as euh, fait euh, une partie avec. tu as fait une partie avec ouais. DB2. Ouais, avec DB2 euh, et euh, mais voilà ouais, est, il est fort il est très intéressant à jouer et euh, euh, très polyvalent effectivement c'est une brute euh, au jeu des objectifs euh, et, euh, et, euh, et voilà c'est un, un badass quoi. Il est, est en, un fait, bad boy. en fait sa fragilité c'est ça c'est qu'il adore être dans les lignes si vous arrivez à le rentrer dans les lignes là il va commencer à s'amuser le voilà. souci pour Maul ça va être le côté entre le moment où vous êtes dans, en dehors des lignes et quand vous arrivez dans les lignes mmh. et là il va s'exprimer à plein potentiel voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi, comme ça De Maul Ouais, ouais. j'ai pas envie d'en parler. <rire> On a fait un petit tour. Moi, ouais, ouais. c'est un personnage que du je joue GFL. à l'invader il est dans ma liste à chaque fois. Ouais. Parce que j'ai besoin de J'ai besoin d'avoir un personnage tricky dans mes listes. Parce que c'est ça qui ouais. me fait prendre mon pied quand je joue à Star Wars Legion. Bah, tu sais, moi, j'ai commencé à monter mes druides. Ouais. J'en ai monté un. <rire> et puis après, tu as joué contre Toto. Alors déjà, j'en ai chié pour le mon... mais déjà, j'en ai chié pour le <rire> monter. C'est le montage de, le et puis, de Et puis après, oui, j'ai voulu le mettre sur un socle et en fait, j'ai perdu tous mes socles bleus. D'accord, ouais. Je pense, ouais, voilà. ouais. pense qu'il y a un signe, ouais, mais cool. j'aimerais hein, ouais. euh, jouer euh, Droïde, mais euh, voilà. C'est un personnage. Non, je, par contre, une blague à part, je me rends compte que... Je me rends compte que... Non, mais je me rends compte que la... Je joue un... De... De plus en plus en ce moment. Bravo. C'est un comble. Mais bon, <rire> bref. Euh, je me rends compte que la, la, la maîtrise des activations est quand même ultra importante. Ouais. Et je me demande si c'est pas ça qui fait aussi que euh, les droïdes sont à l'aise. C'est leur gros pas. point fort. Hein. Ouais. Star Wars des gens, c'est un jeu d'activation. Du coup, le nombre l'activation et la maîtrise de l'activation. C'est la... la... ah, vachement ah, important. Ah, comparé ah, au jeu où c'est des activations. Euh... Hum par armée à alternée où, où là ouais. c'est de la puissance de feu puis plus t'as d'activation, plus t'as d'action c'est ça voilà. ouais. 12 activations ouais. égale 24 as la, actions par as la, tour ouais t'as la voilà, capacité on, de on genre de petites voilà donc euh, Ball, jeu d'objectif et jeu d'activation c'est ça maul c'est un personnage qui est très efficace au corps à corps ouais. c'est un personnage qui est capable de créer des grosses bulles d'interdiction autour de lui ouais. c'est un personnage qui est extrêmement efficace sur tout, tout ce qui est scénario parce ouais. que là on a parlé des scénarios où tu viens piquer des otages ou des caisses mais tous les scénarios où tu as de la prise d'objectif, il peut venir Exactement. pousser les gens, les étrangler, les contacter voilà. pour les sortir d'objectif. Des zones, plein, ouais. plein plein de choses. La position très plier, euh, Intersection des transmissions, tout ça très fort comme tous les, les autres porteurs de sabre. Et en plus, ouais. euh, même si je trouve qu'ils synergisent pas énormément avec l'armée, tu vois. C est, c est pas... Il manque, c'est le loup solitaire. On sent il est, est, est loup solitaire. Ouais, ouais. solitaire c'est peut-être la seule euh... chose qu'on peut lui reprocher. Mmh. mais vrai euh, qu'il euh... suffit un peu à lui-même aussi. C'est euh, vrai qu'il est... Il est designé, mais il manquerait peut-être encore euh, une petite entrée ou deux petites entrées pour, euh, pour, euh, pour, le, pour le sublimer encore. En, en même temps, c'est un personnage qui se tue quand même assez facilement. Parce qu'en réalité, ouais. il n'a pas 6 points de vie, il en a 5. Parce voilà, que tu es obligé d'en cramer. Mais... Euh, il va foutre assez la trouille sur la table pour qu'on euh, soit focus dessus Puis en même temps si tu le perds, bah c'était sa destinée quoi mmh, T'es ouais, pas, ouais, de ouais. pas en PLS de l'avoir tué quoi mmh. enfin, Faut pas le tuer tour 1 on Faut est pas que c'est mais... ça gratuit mais... ça dépend des listes Mais ouais. quand tu l'as pompé jusqu'au bout, euh, voilà mmh. quoi, ah. Voilà, mais ça dépend des listes parce que par exemple dans les listes qu'a joué Toto Souvent avec euh, les listes avec stab, c'est que du B1 et lui et Ça devient la pièce maîtresse mmh. Donc mmh. là il faut faire attention quand même Mais il fait des conneries